Bonjour, bonjour, euh, à nouveau, Proche Cœur Foras avec vous. Et maintenant nous allons faire une suite, pas une suite, mais nous allons voir autre chose sur laquelle nous avons tant de mal, des fois, à l'utilisation de notre ordinateur LIS, Il arrive que nous installons un ensemble de logiciels. Et des fois, en l'installant, on n'arrive pas à savoir où se trouve la partie système sur lequel ces logiciels sont installés. On peut le supprimer par exemple ici au bureau, mais il existe, ça ce n'est qu'un raccourci du bureau. Donc il faut qu'on aille dans le dur pour l'éradiquer ou encore le déraciner de là où c'est installé. Alors des fois c'est un peu difficile à savoir, à comprendre. Alors nous allons pas tous partir tout simplement de comment désinstaller un logiciel s'il si faut nous nous concentrer que nous n'avons plus besoin de celui-ci, il devient obsolète et que nous avons peut-être, il a peut-être pris assez d'espace en mémoire et où il y a des dossiers inutilisables qui ont peut-être qui occupent assez de mémoire et dont nous n'avons plus besoin. Qu'est-ce qu'il nous faut? Il, il faut les désinstaller. Alors, que, comment le faire? Vous n'avez qu'à partir au panneau de configuration. Alors, comment retrouver un panneau de configuration? Le seul ou encore la procédure la plus, plus facile, c'est tout simplement d'aller au menu démarrer. Vous cliquez au menu démarrer tous les programmes. Ensuite, vous allez dans Outils d'administration. Vous cherchez un dossier nommé Outils d'administration. Bon, Outils d'administration pour d'autres. Vous allez retrouver Outils d'administration pour d'autres. Euh, par exemple, sur Windows 8 et sur d'autres versions de Windows 10. Par contre, moi, ça n'existe pas dans outils administration Il faut aller donc au niveau de euh, euh, système Windows. Par exemple, je vais sur système Windows un autre dossier. Je vais sur système Windows et j'aurai panneau de configuration. Et je clique une fois dessus. Comme euh, tout en sachant que tout tout ce qui se trouve au menu démarrer ne s'actionne que par la touche gauche de la souris une seule fois, un seul clic suffit pour exécuter ou ouvrir un fichier, un dossier, au menu démarrer. Vous n'avez qu'à cliquer une fois sur la touche gauche de la souris et non double clic. Alors là, nous avons devant nous le menu ou encore l'interface du panneau de configuration. Nous avons pas mal d'informations à voir ici qui sont importantes. La échelle d'imprimer, l'impression ou le réseau du côté sécurité du système, les comptes d'illustrateur, les apparences, l'horloge, la date, ainsi de suite. Mais nous venons ici sur programme. Programme, installation, désinstaller un programme. Je clique dessus. Alors, si je trouve que vraiment, il y a ici ce logiciel auquel je ne trouve pas de cause je me rends compte pourquoi il existe il me prend assez d'espace en mémoire qu'est ce qu'il me faut tout simplement je vais par exemple je dirais celui-ci soft update je vais devoir les désinstaller je viens je clique une fois je viens ici je désinstalle voulez vous vraiment désinstaller l'application soft update euh... bon je peux dire oui ou non je vais sur oui je valide je vais chercher un autre je prends Apple, Apple mobile, voilà, ouais, celui-ci, je dis, bon, Apple mobile, je ne trouve pas l'utilité, je n'ai pas un iPhone, il me prend d'espace mémoire, il a quelque chose de 106 mégapixels d'espace occupé, je dis, désinstaller. Et j'attends la désinstallation, je dis, un autre programme est en cours d'installation, alors il ne peut pas me permettre, mais en moi une fois validé donc je ne fais que faire OK, et voir un autre éventuellement, juste pour supprimer. Une fois fait, euh, c'est pas du tout. Le logiciel est toujours installé dans votre. Il y a toujours la racine. Dans la racine, je peux donc de sensation Quel est le logiciel sur lequel j'ai, euh, sur que j'ai voulu? C'est Apple Mobile Device Support. Alors qu'est-ce qu'il me faut? Je vais sur le lecteur C pour voir à la source. Euh, je viens sur programme. Programme, programme, programme faille, faille programme, ou je viens sur tout simplement ce programme. Ça dépendra, je veux bien afficher, mode affichage, je viens sur affichage. Voilà, je affiche moyennant ici. Voilà, je viens, programme, je viens ici. On me dit le nom, je dois voir le nom du logiciel sur lequel je souhaitais désinstaller. C'est quoi C'est Apple Mobile device support alors est-ce que j'ai encore appel mobile device support ici j'ai ah j'ai pas appel de mobile mais moins je dois les désinstaller à la racine alors qu'est ce qu'il me faut je suis censé tout simplement revenir je fais tout en sachant que j'ai déjà supprimé la première partie je vais sur tous les programmes menu démarrer tout le programme système windows toujours et je vais sur système windows je vais sur gestionnaire des tâches. Euh, J'étais sur... Euh, tout à l'heure, on était sur panneau de configuration. Et là, plutôt, on va aller sur outils d'administration Windows. Outils d'administration Windows, c'est-à-dire les options qui me permettent de gérer mon système d'exploitation Windows. Allez, là, nous avons pas mal de menus. Mais je vais aller sur... Euh, euh, un service qui me permettra ici, édit, éditeur des registres. Éditeur de registre, soit je vais sur menu démarrer, euh, tous les programmes, comme on a fait tout à l'heure, menu démarrer, euh, menu démarrer tous les programmes, euh, système Windows, ici système Windows, je vais sur cliquer système Windows et ensuite je vais choisir outils d'administration Windows, je vais retomber sur cette fenêtre et je vais aller sur éditeur des registres. Soit je vais sur la barre de recherche, je vais ré éditer comme on dit REG, ça ne s'écrit pas. Si moi j'ai un problème au milieu de démarrer, d'avoir des recherches, ce n'est aller au milieu de démarrer. Tout le programme, système Windows, outil d'administration. Et je retrouve éditeur, de, euh, de, euh, éditeur du registre où je peux tout simplement écrire REG EDIT. REG comme régis donc REG et EDIT des éditeurs je m'élite je double clique dessus et ça me donne l'autorisation alors je vais aller sur j'ai beaucoup de minutes, je viens sur software parce que c'est des logiciels alors je peux aller sur euh, user user non plus je vais sur local machine sur local machine je vais sur software dans software je voici je vais retrouver apple donc je dois m'assurer que c'est bien le logiciel que j'avais mentionné ici est-ce que euh, sur euh, c'était sur euh, panneau panneau de configuration je peux revenir sur panneau de configuration est-ce que j'ai panneau de configuration voilà je peux revenir ici panneau de configuration des installations j'ai on a on parlait de mobile devi support est-ce que je peux retrouver ici sur registre Appel qu'est-ce que c'est Appel Appel mobile bon, il est là qu'est-ce que je fais je n'ai qu'à cliquer supprimer ou tout simplement je peux venir je ne viens pas au niveau des fichiers mais au niveau du dossier bouton droit supprimer et je dis oui supprimer je le supprime carrément parce que ici c'est les fichiers système encore stockés dans ma machine alors, une fois que je le fais, rassurez-vous que vous avez totalement éradiqué le logiciel de votre machine. Donc, du côté euh, du répertoire d'installation, sur panneau de configuration, désinstallation, hein, quand on, est, on venait sur panneau de configuration, désinstaller, euh, euh, voilà, désinstaller un programme, vous sélectionnez le fichier, ça c'est sur le répertoire d'installation ou d'implantation du logiciel et vous devez aller sur l'éditeur de registre pour supprimer les fichiers système sur le registre afin d'enlever totalement l'image et la racine des du, logiciel du, du logiciel sur votre ordinateur afin de gagner aussi plus d'espace voilà donc euh, nous avons vu comment comment mettre en place ou comment désinstaller un logiciel sur votre ordinateur donc si vous ne le saviez pas avant aujourd'hui vous le savez et je vous conseille toujours d'aimer, de vous abonner et de nous donner tout ce dont vous avez besoin comme suggestion ou de poser des questions. Nous serons là à répondre complètement à vos questions. Merci et bienvenue chez vous.